Parce qu'il y a, quand on le veut, an, 35 ans, 40 ans, on était très près de la santé. Et il faut le dire avec la mutation, l'évolution des choses, on s'est plutôt retourné vers les médecins, vers l'hôpital. Nous avons, il faut le dire, de très bons médecins ici. Mais on a un manque de matériel. Nous ne sommes pas pris en considération convenablement. Et c'est un peu la raison de ce forum aujourd'hui. Faire l'état des lieux, donner la parole aux Guadeloupéens, les entendre comme je dis pays la population, mais aussi nos spécialistes, nos médecins, nos docteurs, nos biologistes, de manière à ce que nous puissions faire le contour de la santé, de manière à par la suite faire euh, sortir des résolutions et par la suite demander à l'État plus de moyens et que aussi la région, les EPCI, le département aussi, pourquoi pas nous puissions mettre les moyens pour que nous puissions avoir et donner... Euh, une bonne offre de soins à la Guadeloupe.